Hello la communauté, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce petit stream des familles. Je lance officiellement aujourd'hui ma chaîne Twitch. Euh, voilà, donc c'est vraiment moi, c'est genre la chaîne Auré Pixel. Pas de souci, hein, je reste sur la assez Expérience, il n'y a aucun souci, etc. Mais juste tous les mercredis soirs, vous pouvez me retrouver dès maintenant. Euh, et du coup, bah, je peux que vous conseiller d'aller me follow immédiatement euh, parce que voilà, vous aurez des streams vraiment tous les mercredis, et on va commencer par du Assassin's Creed, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Auré, il aime pas beaucoup Syndicate, non, c est, c est, je ne le porte pas dans mon cœur malheureusement, euh, j'ai beaucoup de mal à le refaire. Je veux faire le test 5, 6 ans plus tard, sur la chaîne, pour euh, pour le jeu... J'ai du mal à me remettre dedans, je me suis dit autant le faire en stream avec les gens avec qui on va pouvoir causer. Du coup, en fait, j'ai besoin de vous aussi pour me motiver. Et vous allez pouvoir le défendre, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'apprécient vraiment, ce jeu. C'est important pour vous, je le sais. Parce que sans vous, il y a des trucs qui vont pas passer, vous voyez de Notre aventure sur Assassin's Creed Syndicate, parce qu'on va le faire au complet. Genre vraiment avec les DLC, la totale, tout. Ce sera tous les mercredis, sur mon Twitch, uniquement. C'est pour ça que je vous le redis. N'hésitez pas à aller follow le Twitch, parce que c'est le seul épisode que vous aurez sur la... Assassin's Creed Experience en stream, voilà. Allez, on y va Maintenez RT pour course libre. Bon, déjà première chose, on va quand même pas se mentir, le parcours. Le parcours, messieurs, dames, euh, c'est royal. Fermé. Qu'est-ce que tu fous ici toi Attends, tu vas le regretter. Ok. Et voyez tout de suite, le game design vous invite immédiatement à monter, quoi. Et ça, je trouve ça fou. Si les machines, cette porte s'ouvrira et je pourrai atteindre Ferris. C'est assez incroyable. Enfin, vraiment, j'adore. Là, le game design est pensé pour le parcours et ça, euh, ça manque quand même dans les derniers. Hein. Alors, je peux saboter ça ou pas Oui. Bon, les animations, c'est dégueulasse, hein. par contre, vous m'excuserez, mais euh, voilà. Il faut avoir c'est qui L'inspection sanitaire. <rire> c'est toi qui va mourir. Passe ton chemin, gamin. Tu vas m'appeler. Hop, allez, petit tuto combat là. Ah, purée, les gars. Ça, par contre, je vous le dis. Le système de combat, il m'avait pas manqué. Hein. Genre vraiment. Hein. Je le trouve vraiment à chier. Puis j'ai l'impression d'être dans un manga. Ça, c'est chiant. Les mecs, tu les fais voler, c'est un peu ridicule. Mais bon. Oh là Oh Les gars, je suis buggé, wesh Mais, je comprends pas, là. Il est où cet abruti là Alors. Oh, magnifique. Allez, assassinat. Ça dégage. Bam Et les petites white rooms, elles nous avaient manqué, hein. Calme-toi, vous Calme-toi. Oh. Et que crois-tu avoir accompli On va en parler. Tu as desserré un écrou de la machine de Stark. Un gros écrou Mais ça ne changera rien. Ton grand maître sera vaincu. Les assassins ne deviendront jamais les maîtres de Londres. Le mécanisme que nous avons conçu est en marche depuis un siècle et il tournera encore dans le prochain millénaire. C'est faux. Il est le cœur même de cette ville. Nous arracherons Londres de vos griffes. Depuis Croydon, tu rôdes dans l'ombre, tel un couard. Tu échoueras. Hum. Le petit mouchoir. Pfff. Magnifique. Ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Hop, ça, ça bouge. Regardez-moi ça, on se croirait dans un manga, wesh. Il oh, y, y a des moves, des fois, tu te dis, mais comment Hop. D'accord, bon bah le mec avait disparu, très bien. Pas de problème. À nos trois, messieurs. Hop là. Paf Evie est plutôt cool à jouer. Oui, je suis bien d'accord. Alors ça, Evie, je la trouve ultra cool à jouer. Mais là, ça n'empêche que c'est un vieux cliché cette meuf. Voilà. Et ça me saoule. Hop là. Allez, cette petite séquence d'infiltration. Franchement. Allez, on va quand même bien lui accorder un truc quand même, je sais que les séquences d'infiltration, elles sont quand même incroyables. Genre, euh, puissance 10, elles sont folles. Ok, alors lui, je sais comment l'avoir. Hop là. Vous voyez, vraiment, tout le game design du niveau est fait pour l'infiltration, et ça, je trouve ça faux, et ça me manque Et d'une puissance. Vous vous rendez même pas compte. Je sais pas où il est. Je suis bloqué, je peux pas descendre Voilà. Voilà, donc là je suis désolé, c'était à chier. Je m'excuse, mais là ça m'a saoulé. Ah. Hop là, ça, ça dégage. Les assassins périront. Et ce vieux barbu de Darwin ne sera plus qu'un lointain souvenir. Mais Thorne est exceptionnel. Un caractère déplorable, mais... Quel esprit. Hop là Vous êtes prêts, petit assassinat aérien Là Paf Et ça dégage. L'heure est venue de vous reposer. J'adore Shay aussi dans Rogue. Il me reste tant de choses à découvrir. N'ayez aucune crainte. Oui. Dieu me protège. Je poursuivrai mmh. votre expérience. Vous n'arrêterez jamais Sarik. Mais Sorn a déjà trouvé un autre fragment d'Eden plus puissant que celui-ci. Alors je m'en emparerai aussi. Nous convoitons ce que nous ne pouvons posséder. C'est là notre nature. Hum. Allez, on se casse. Oh là là, c'est grandiose ça. Ça c'est grandiose. Courage et vie, oui bah oui, vas-y, t'as une pop pomme Carl ou quoi là Magnifique. Et bah voilà. Mais oui c'est prévu l'univers étendu d'acier. Ah par contre, oh là là. Magnifique intro. Voilà, ça par contre, euh, on peut pas leur euh, reprocher, l'intro est incroyable. Hop là, ça, ça bouge. Et ça, ça bouge. Merde, merde, merde, merde, merde, merde, le train, le train, je vais louper le train. Je vais louper le train, je vais louper le train. Imagine, on fait ça dans la vraie vie avec la CNCF là. Allez, hey, cours, cours, cours cours et vie cours hop là hop là ça dégage euh tac Est ce que tu demandes des festivals c'est de l'esthétique ouais clairement ouais puis bon les festivals ils sont, hein, ils sont pas fous quoi les festivals je dirais même ils sont pas fous les petits festivaux Hop là. Non. Dégage. Une fois que t'as le pattern des combos, et c'est trop facile en fait. Magnifique Chef de bande éliminé En ce cas, je vous présente, Agnès et Bertha. La dame et la hey, salut, à gauche. tout à votre service. Je serai dans la voiture voisine. repère sur rail en voilà, une excellente idée. Il y a pas oui, un gros bug là très pratique pour nous. Oui oui, y a un énorme bug. Bon, j'aimerais que nous cherchions la piste de. Jacob Sois sérieux. Il y a un énorme bug dans Je la cinématique prévia, là, tant que ceci ne sera pas réparé. Je pense connaître quelqu'un qui pourrait s'en charger. Là, il y a pas, pas Henri Green Tu ne me déçois jamais, Grigny. Ah, oh, le bug de cinématique, il est dégueulasse par contre. Le bug de cinématique, euh, franchement, il est, il est pas fou, là. Il est pas fou. Non, descend, descend, descend, descend. On va repasser, là. Ah, elle mangue... le... Mode cop... Oh non C'est quoi ce bug de mort, là Hop là, dégage. Merci. Ah bah non, voilà, il y avait bien une synchro. Incroyable. gardez moi cette vue. C'est incroyable. Enfin, franchement, c est, c est, la ville de Londres, c'est un coup de cœur. Je vais les faire. Bon bah écoutez, alors messieurs-dames, on va faire un truc. On va faire, hop là, hop là, petit changement de décor magnifique. Euh, écoutez, je pense qu'on s'arrête là. Euh... Je vous remercie vraiment d'avoir suivi jusqu'au bout, d'avoir été aussi fidèle, ça fait plaisir, on a explosé le compteur des follows. Euh, je voulais 40 nouvelles personnes aujourd'hui, on a, on a fait le double, c'est juste trop bien. Voilà, n'hésitez pas à partager le stream autour de vous, euh, ma chaîne Twitch, également un follow sur Twitter euh, pour la suite, et également bah, vous abonner à la chaîne Assassin's Creed Experience, euh, si ce n'est pas déjà le cas. Et à mercredi pour le prochain stream sur Syndicate. C'était Auré, en direct de Twitch, prenez soin de vous, et bye tout le monde